Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'Odyssée Mooncard. Vous le savez, ce rendez-vous nous permet d'aller à la rencontre de personnalités du monde de l'entreprise qui partagent nos valeurs, euh, le goût pour l'humain, et, et de savoir un petit peu plus de choses sur l'entreprise évidemment qu'ils dirigent, euh, également sur les forces vives, hein, ce fameux capital humain, et puis également d'aller fouiller un petit peu dans leur vie personnelle. Euh, bref, un rendez-vous que vous suivez fidèlement. Merci encore. Mooncard, vous le savez, c'est la solution qui facilite la vie des collaborateurs en leur Permettant de transformer leurs dépenses en voyage. Parce que voyager, évidemment, ça compte. Puisqu'on est dans l'univers du voyage, des technologies de paiement, c'est un plaisir d'accueillir Romain Boisson. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Frédéric. Romain, vous êtes le directeur général France de Visa, Visa qu'on ne présente plus, mais on a trois chiffres et on va commencer avec le premier. Alors le premier chiffre, il est en lien Romain, avec l'humain, avec l'entreprise, et j'allais dire l'empreinte mondiale de Visa, c'est 200, ces visas connectés au monde. Absolument, tout d'abord un grand merci à Mooncard, notre partenaire, pour cette excellente initiative. Donc Effectivement j'ai souhaité retenir ce chiffre de 200, 200 pays, territoires euh, qui permettent effectivement à Visa, Visa qui est une société internationale de technologie de paiement, et grâce à son système Visanet de connecter des milliards de consommateurs avec des millions de commerçants, euh, je dirais des, des dizaines de milliers d'institutions financières au sein de ces 200 pays pour pouvoir effectivement réaliser des paiements digitaux. Alors, paiements digitaux, 200, vous l'avez dit, 200 pays et territoires couverts. Quand on parle de connectivité, de connexion, c'est vraiment impressionnant. D'autres chiffres, le nombre de cartes, ça aussi c'est impressionnant. Alors, effectivement, quelques chiffres qui paraissent qui sont extrêmement importants. C'est plus de 3,5 milliards de cartes en circulation, plus de 70 millions de points de vente, effectivement, dans, dans le monde. Et c'est 65 000 transactions par seconde. – Voilà, ça laisse rêveur et, et, et j'espère que vous qui nous regardez avez votre carte Visa, j'en suis persuadé, Absolument, dans, ouais. dans, dans votre poche. – Deuxième chiffre, c'est un chiffre bien-être des collaborateurs, vous savez combien on attache d'importance à, à, à, à cette qualité de vie au travail. 20 500, euh, Romain Boisson, chiffre capital humain. – 20 500 effectivement c'est un chiffre important, c'est le nombre de collaborateurs de Visa dans le monde, euh, qui permettent, j'ai envie de dire, euh, à nous tous d'être payés, de payer euh, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, euh, je dirais n'importe où euh, dans, dans, dans le monde. C'est aussi pour nous une priorité euh, face à effectivement, cette situation exceptionnelle de crise qu'on a pu rencontrer, dans laquelle, et moi j'en suis extrêmement fier, de travailler pour une entreprise qui, immédiatement, a mis en priorité la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Alors vous étiez aussi aujourd'hui au sein de, de notre bureau à Paris, ouais. l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices sont en, en télétravail. Je salue le travail qui a été réalisé, qui est toujours réalisé. C'est vrai que cette crise nous a amené dans une accélération de la digitalisation, avec bah, pour nous tous beaucoup plus de paiement dans le cadre du commerce électronique, ou de paiement sans contact. Et il était absolument vital, on est au cœur des économies, de pouvoir être en capacité de démontrer la résilience, en tout cas, de, de nos plateformes et pour permettre à chacun de pouvoir effectivement continuer, j'ai envie de dire, à, à vivre normalement. Euh, oui, ça c'est important hein, parce que cette fameuse continuité de service, elle a ouais. toujours été là. Les infrastructures ont tenu, euh, et, et alors que les, les paiements, vous le disiez, ont augmenté, et puis engagement des collaborateurs aussi. Hein. Absolument. Et puis on voit de nouvelles formes de paiement, c'est-à-dire ouais. vous parliez de cartes tout à l'heure, ouais, mais, euh, mais... c'est vrai que Visa aujourd'hui décline la possibilité à tous les utilisateurs d'utiliser d'autres formes de paiement. Ça peut être un téléphone, ça peut être un objet connecté. Bref, de multiples en tout cas solutions pour s'adapter en fait aux besoins des consommateurs. Et dans cette situation si particulière, donner la possibilité à tous de pouvoir trouver le meilleur moyen adapté dans son acte de paiement. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans ces locaux. J'ai hâte de retrouver l'ensemble de nos collaborateurs au plus vite. Voilà, le lien est toujours là, mais c'est vrai que Absolument. quand il est physique, c'est encore mieux. C'est vrai. Troisième chiffre, Romain Boisson, le directeur général de Visa en France est toujours notre invité, merci Romain d'être avec nous. On a eu deux chiffres, hein, les deux premiers à la fois sur l'entreprise, le groupe Visa et puis sur les forces vives humaines de ce groupe. Maintenant c'est le chiffre un peu plus personnel. Alors c'est un chiffre double, hein, à la fois une perspective, une destination, et c'est 2024. C'est 2024, absolument. Alors 2024, petit clin d'œil, c'est le nombre de kilomètres qui séparent mon domicile à Saint-Cloud, d'une ville que j'aime beaucoup, une station balnéaire qui se trouve au Maroc, à 170 km à peu près de Casablanca, qui s'appelle Walidia, qui est un endroit magnifique avec un lingon superbe et qui permet de pouvoir faire de la plongée et plein d'activités nautiques très agréables. Donc j'ai hâte, le moment où on pourra le faire, de pouvoir y retourner en famille pour oh, me dépayser. Oh, oh, – Redonnez-nous le nom parce qu'on va noter là… – Walidia, absolument. Walidia, je ne vais pas trop le dire, ne le diffusez pas je trop parce la... que c'est encore un, en un endroit moi. qui est je dirais, relativement protégé. Mais, ouais. mais, mais, mais en tout cas, c'est un, un endroit magnifique et très dépaysant. 2024 naturellement pour euh, les fans de sport, mais pas que, parce que c'est un événement qui sera majeur. Ça sera une année magnifique, majeure pour Visa, pour Paris et pour la France bien évidemment, euh, qui donnera la possibilité, alors moi je suis un peu chauvin, il faut dire choses comme elles sont, hein, je suis patron de la France donc euh, j'aime beaucoup euh, notre territoire, j'aime ouais. beaucoup naturellement Paris qui est peut-être, euh, allez je vais le dire, la plus belle ville au monde et je pense que cet événement euh, magnifique, va donner la possibilité à Paris, je dirais, d'être encore plus innovante, de pouvoir être connectée à l'ensemble du monde, et je suis extrêmement fier que Visa participe à sa manière, à de contribuer au succès de cet événement pour l'ensemble des visiteurs, et l'ensemble des spectateurs. – Voilà, visa qui fait rayonner Paris plus que jamais et la France, et, euh, et évidemment en 2024. Merci beaucoup Romain Boisson. – Merci Frédéric. – Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec cette odyssée Mooncard qui nous emmène comme ça à la découverte et à la rencontre de grands dirigeants. Ce sera très bientôt, puis vous nous retrouvez évidemment sur mooncard.com. À très vite.